Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez vu avec le premier pull Adidas original en bleu et jaune. Me voici avec le blanc et rouge. Bon, bah on espère que le flow vous plaît. Voilà, je vous avais dit que j'avais pris les deux. Pas de mensonge du côté de chez Zach. Vous allez bien ou quoi, les gars Eh, eh, hier, il y a Twitch, ils ont fait une dinguerie, j'ai grave rigolé. <rire> en fait, il y a Twitch, hier, ils ont publié un communiqué qu'ils ont annulé par la suite où ils ont expliqué que pour lutter, grosso modo, contre le sexisme et les problèmes sur la plateforme, bon, en soi, c'est quelque chose de noble, hein. j'aimerais bien... Aussi que les créatrices puissent faire leur petit contenu Sans que y voilà les mecs qui viennent leur casser les couilles Dès qu'on voit un petit peu de leur épaule ou un truc comme ça Bref Et donc du coup ils ont publié un tweet Enfin un communiqué de presse Où ils ont annoncé qu'ils allaient faire une sorte de stream Avec des débats dessus Des shows sexy Oui oui euh, des, des trucs de lingerie et tout machin Avec dedans une petite OP calée comme ça en cachette Pour une sortie d'un truc qui lit je crois un documentaire Netflix à Rihanna ils se sont tellement fait allumer en 4 heures, ils ont cancel. <rire> sa mère. Ils ont fait ce qu'on appelle du pinkwashing. C'est quand tu prends, par exemple, un sujet noble comme le féminisme, voilà, et que tu euh, l'embourbes dans du marketing pour rendre le tout bien. Réellement, je sais pas des fois ce qui passe dans la tête de certaines personnes, mais vraiment, ce communiquer, j'ai bien rigolé, il est lunaire, je vous invite à le lire. Je vous l'ai un petit peu résumé à la zone mais euh, vous avez capté, on aime bien faire les choses de cette manière ici. J'espère que vous avez bien. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour du Vanguard, sans doute une de mes dernières vidéos, peut-être la dernière en attendant la sortie du jeu complète. Je vous ai fait la dernière Vidéo d'hier à la manette, d'accord Et j'ai kiffé, je vous ai dit que je tournais deux vidéos aujourd'hui, donc là, là, là, j'enchaîne juste derrière, voilà, on est là, c'est le rythme fort. Yeah, monsieur, on me veut Zach, t'as intérêt à produire deux vidéo aujourd'hui, donc aujourd'hui, j'ai bien kiffé jouer à la manette, à la base, je l'ai fait aussi pour mon partenaire contrôle Freak, mais là, ça m'a plu, donc on va continuer tout simplement. Petit gameplay, on va discuter de tout et de rien, classique, votre petit divertissement qui est également présent ce jeudi soir, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous fait plaisir. C'est parti, let's go C'est parti, les amis, on se trouve Oh <rire> Le micro qui part en couille, sa mère On recommence C'est parti les amis On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Wouhou Bon, c'est bon, on est juste in-game, hein. je vous ai déjà fait toute une intro. Vous avez capté. Faites pas les malins avec moi. Ouh, ouh, ouh Merde, dans mon dos Ouais, mais comment il peut venir De l'endroit d'où viennent littéralement tous mes alliés. Je, je ne l'avais pas vu, malheureusement. Ouais, dans le spawn... Ouf J'ai eu de la chatte. J'ai vraiment eu énormément de chatte, parce que là, mon shoot était vraiment d'arras. La... Hop. Regardez cette arme. Cette arme est une arme de destruction massive. C'est comme ça qu'on l'appelle. Arme de destruction massive. C'est. Une grosse batteuse, mais une, une batteuse énervée. C'est la DP27, si je dis pas de bêtises, la DP27. Et elle envoie vraiment sale surtout sur cette map où on ne voit pas grand chose à cause du soleil. D'ailleurs, soleil qu'on peut désactiver sur PC. On espère également qu'ils nous permettent de le faire sur la version finale de la map. Parce que c'est vrai que leur gros soleil là où on voit rien. Merci pour les travaux du soleil, hein, mais vraiment, vous êtes vous êtes des abuseurs de temps en temps, actifs, sincèrement. Hop, on va mettre ça. Ouf. Que tu viens de prendre. Alors vraiment, moi, vous savez que j'aime les batteuses, vous le savez. Vous, si vous me connaissez que vous me suivez depuis longtemps, vous savez que de temps en temps, j'aime bien faire un peu l'abuseur. Les batteuses, c'est un truc qui, qui, qui, qui gère de manière un peu bizarre, franchement, depuis quelques jeux, parce que habituellement, les batteuses, pour ceux qui s'en rappellent, euh, par exemple, sur mode Warfare 2, la RPD, tu as des trucs comme ça, c'est des armes qui ont très peu de mobilité, mais qui, par contre, ont, ont, ont beaucoup de puissance, c'est-à-dire que t'es censé être très lourd dedans. C'est censé être un peu dans une tu vois, dans une narrative Zach Nani, euh, dans, dans, dans, dans la peau de Zach Nani quoi. 105 kilos, 1m90, euh, c'est pas super pratique quoi. Mais celle-là, là depuis Modern Warfare 2019, les batteuses, tu marches assez vite avec, tu cours assez vite avec, surtout quand tu compares à la mobilité que tu pouvais avoir dans d'autres jeux quand tu avais une batteuse. Tu viens de prendre mon frère, qu'est-ce que t'es mauvais. Lui par contre c'est vraiment pas bon. Lui, vraiment, le frérot, il était pas très bon au jeu vidéo. Non, il est là. Merde. Viens, viens, viens. Non, j'ai dit, viens, viens, viens, il m'a tué. Oh non, on a pas perdu B. Ouf, c'est bon, on est bien. On est bien, on est bien. Donc, oui, euh, cette batteuse, la DP27, honteuse. Hein, euh, très, très peu de recul, énormément de puissance. Tu perds pas énorme de mobilité. Bref. Absolument tout ce qu'on déteste chez une arme cheatée et tout ce que j'aime. Ceux qui me suivaient sur Black Ops 3, à l'époque, je faisais des gameplays de temps en temps à la Dingo. Vous vous rappelez la Dingo C'était une batteuse dans le même style. Énormément de mobilité, énormément de balles, énormément de, tu sais, des gros chargeurs, énormément de dégâts. Bref, énormément de tout. Et, euh... et franchement, c'est vraiment abusé. Très peu de recul et tout. Franchement, pour peu que t'aies pas trop un shoot de pigeon. Alors pour le coup, je parle de shoot de pigeon, tu peux vraiment faire du tir au pigeon. Vous récupérez quelqu'un aujourd'hui de très très bonne humeur, le Nani est, est de bonne humeur aujourd'hui. Entre autres, parce que hier, j'ai passé une, une soirée sympathique avec Mai, voilà. On, est, on avait mangé au restaurant et tout, tu vois, c'était cool. Et surtout, au-delà de manger au restaurant, quand même, mon but c'est pas de raconter la vie. Oui, on est au restaurant à tartines, on a mangé des tartines, c'était trop cool. Oh là là là, le petit double Le petit double et on, voit ça. on a commencé une série Netflix, et moi, Netflix, je veux qu'on parle d'un truc très important sur Netflix, je pense que je suis pas le seul. Netflix, moi, il y a un truc qui commençait vraiment à me péter la tête avec eux, c'est qu'ils mettent très souvent... En avant, alors hashtag Analyse, trop en avant leur propre production tu vois Oh non dommage, tu sais les trucs où il y a le N à côté là J'en pouvais plus t'ouvrir Netflix, vraiment limite deux trucs sur trois C'était des trucs où Netflix avait un rapport, où ils étaient à la prod, où c'était une de leurs émissions et tout Et t'avais l'impression du coup que le, que le truc était tronqué En fait qu'on allait te proposer que leur machin Et c'était dommage parce que du coup t'avais l'impression ouais, bah, que le catalogue Bon tu pouvais toujours avoir accès aux autres trucs mais que Ce qui était mis en avant bah, c'était pas réellement la réalité de, de tout ce qui était intéressant dessus quoi Ok, j'ai eu le kill. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Mais il y a la grenade qui pue là. On appelle ça. Hop là, petit kill, c'est bien. On récupère B. Aïe C'est la merde là. Les gars, c'est la merde. Oh, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. J'ai eu mon petit kill. On va mettre ça. Non, non, mon allié frérot, il est passé devant toi, c'est tellement dommage, j'étais prêt pour essayer de... Donc Netflix met trop souvent en avant ses propres contenus et ça c'est un peu relou, je pense que je suis pas le seul à avoir cette impression. Et au-delà de ça, du coup on a découvert un truc par contre qui, est, qui, qui, qui, voilà, il y avait le petit N de Netflix, mais franchement c'était extrêmement lourd, je suis obligé d'en parler, C'est, euh, ça s'appelle Squid Games. Alors c'est très chelou, c'est un truc euh, coréen, voilà je vous le dis. Le scénario est un peu bizarre, au début ça met un peu de temps à démarrer, mais vraiment, je, je, je vous le dis, c'est masterclass les gars, c'est trop, trop, trop bien. Moi j'ai adoré, je sais que ce sera pas le cas de tout le monde, mais n'hésitez pas à check Oh encore, j'ai fait le trip. Oh le quadra. Oh là là là là, ça c'est vraiment le pire spot d'enculé. Là là c'est vraiment le... le pire spot d'enculé. Et je suis allé à, à ce petit spot d'enculé, je suis de fait un enculé. <rire> non en vrai squid games, n'hésitez pas à checker les gars, c'est vraiment de la frappe. Et vous vous me remez. Oh là là là là, toi ton headshot frérot. Toi ton headshot, ramasse ta tête. Ok, je l'aurai pas. NON 8 quasiment j'allais avoir des streaks j'ai enculé mon gameplay vraiment quand t'es youtubeur ce genre de gameplay t'aimes bien les faire et là quand tu les nixes sur mmh, un bête truc où tu tourné c'est trop dommage j'ai trop le seum Bon c'est pas fini c'est pas fini on peut encore faire une série sympa Et donc oui Squid Games c'est une sorte de truc où les gens doivent survivre en jouant des jeux Je vous je, je, vous, je vous spoil pas trop mais grosso modo c'est vraiment de la frappe Et donc c'est un peu bizarre mais vous me remerciez, regardez le avec vos meufs ou regardez le tout seul ça marche aussi mais au global, croyez-moi que vous me remercierez parce que c'est vraiment très très cool. Il faut pas s'emparer de Charlie. Il ne faut vraiment pas s'emparer de Charlie. Oh là là, truc de fou ce que je viens de leur mettre. Faut aller repren reprendre B, mais après moi ça me va si on prend pas B parce que ça va rallonger la game. Oh non, j'avais un kill facile. Oh, on a appelé des chiens. J'ai un allié qui a appelé des chiens. Il meurt pas Il meurt pas Wouhou <tousse> Wouhou wow Le quadra! Non, ça fait deux fois Je suis trop nul Ça fait deux fois j's... J'ai pas eu les chiens, mais j'ai eu euh, Flamman. Par contre Flamman sur cette map c'est pas très pratique dire. <rire> j'ai eu tellement peur frère. J'ai eu Flamman quand même, le quadrat était vraiment magnifique. Donc Squid Games, regardez et envoyez-moi des messages quand c'est fait et dites-moi oh, t'en t'avais raison. Euh, que je suis un homme qui adore avoir raison. Je suis un homme qui adore avoir raison, donc quand vous confirmez un truc... Euh... En fait, je suis un homme qui adore avoir raison. Non, je rigole. Au-delà du fait d'avoir raison, je suis un homme qui aime bien donner des bons conseils. Et quand mes conseils ont permis à des gens de enjoy quelque chose... Oh là, je suis en train de démolir, c'est vraiment horrible ce truc. <rire> c'est vraiment horrible ce truc. Tu sais, la gratification de quand tu donnes un conseil à quelqu'un et que ça lui sert, et eh bah ben ça, ça me fait vraiment très plaisir. Voilà. Vous, vous m'avez donné des conseils de temps en temps. Par exemple, c'est des abonnés qui m'ont dit, quand tu reçois ton vélo décathlon, achète un petit short avec des coussinets au cul pour pas avoir mal aux fesses. Bah euh, voilà, bah c'est de l'échange de bons procédés. Moi je, moi, je vous aime bien. Le seul problème avec le short, là le, le short avec euh, les coussinets au cul pour pas avoir mal aux fesses, quand tu fais du vélo, c'est qu'on m'a dit que quand tu marchais avec, c'est un truc que tu mets sur tes vêtements, on m'a dit quand tu marches avec, on dirait que tu mets une couche. Okay. J'avoue que... <rire> tu sais, moi, moi vraiment, c'est pas pour faire le mec, mais souvent dans la rue, on me reconnaît, on c'est toi, Yagar des... euh, Bah bah ouais, je dis ouais ouais, ouais c'est moi, Zach euh, nani, tu, tu peux en parler à ta meuf et tout ça, le mec. Quand je vais croiser des mecs, qui vont dire oh, c'est toi, Zach nani, que je leur dis dit oh, ouais ouais, prends, tu marches tordu, bah écoute cousin, euh, là j'ai le cul plein, là frère, hein, j'ai la couche là, la couche ça aide pas. Oh y'a un monsieur au fond. Oh la la la la la vos les gars. j'ai eu peur de voir ma grosse série cassée une deuxième fois au final elle a été cassée juste avant les chiens mais on a quand même fait du sale regardez c'est qu'elle la série à kill killcam the double kill the triple kill elle rend pas vraiment hommage à la réalité de ce qui était cette action de fou 37.9 c'est un bon petit gameplay agréable sympathique cool à voir j'espère que vous avez passé un bon moment sur cette vidéo regardez squid games regardez les vidéos de zack Nani. mettez un like aux vidéos de zack Nani. abonnez-vous aux vidéos de Zach Nani. Mettez la cloche aux vidéos de Zach Nani. Et au global, euh, qui fait Zach Nani <rire> Merci à vous les frères d'avoir cette vidéo. On se retrouve ce week-end pour une autre. Et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous